Hello à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Toujours en compagnie de... Lynn Voilà, tu feras ta chaîne YouTube Non <rire> Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo honnêtement qui est inutile voilà, Mais on s'ennuie, on a envie de tourner une vidéo Voilà, ça sera un peu... Après bah, un peu nous connaître euh, La vidéo, c'est une vidéo... Euh, ben, en fait ce qui nous plaît chez un garçon voilà ce qui attire chez un garçon voilà c'est une vidéo qu'on fait au feeling gros feeling donc voilà ben, on espère qu'elle vous plaira si ça vous intéresse ben restez pour la suite ok donc vas-y c'est parti ben je, euh... me dis je commence ouais. ben, moi ce qui me plaît chez un garçon qu'est-ce qui me plaît chez un garçon ben c'est un peu euh... c'est pas un truc vraiment fixe hein, parce qu'on peut pas on peut pas aller avoir des critères bien précis parce que, en soi, tu peux avoir le crush et le feeling avec n'importe qui. Mais moi, la première chose qui est hyper méga importante, c'est la taille. Ouais, je veux ouais, ouais. ouais, ouais. Moi, je veux qu'un garçon, il soit grand. Je demande pas que tu fasses 1m98. Mais je ne demande pas que tu fasses 1m50. C'est pas méchant. Chacun ses goûts, chacun ses critères. Voilà. Il y en a qui diront oui. Moi, je préfère euh, les brunes, les blonds, les blacks, les pas blacks. On s'en fout. Les pas blacks. <rire> Moi c'est la taille, vraiment, vraiment mon copain doit être grand, c'est le principe, c'est la base pour moi, voilà, franchement tu peux être beau comme tu veux, vraiment très très beau, mais si t'es plus petit que moi, c'est mort, vraiment je fais un blocage C'est vrai, c'est vrai moi aussi, je pense que c'est la taille, mais ta taille ça n'irait pas au premier trou, enfin, pff. en fait si tu ne si fais pas minimum ma taille, je te regarde même pas Voilà donc pour moi, en premier lieu, je mettrais euh, le sourire. Le sourire, oui. Ouais. Ensuite, deuxièmement, il euh, faut que tu me fasses rire. faut que tu me fasses rire. Ça, oui, ça, vous allez dire, ben, alors faut déjà que tu t'es parlé avec le mec. Maintenant, il faut que tu me fasses rire. Si tu me fais rire, tu gagnes des points tu montes dans les matchs. J'hésite à prendre Donc, euh, moi, après, ça sera euh, la beauté la beauté enfin ce qui me plaît quoi ouais en fait la beauté je sais pas si vous arrivez à me comprendre mais je veux pas dire la beauté beauté tu vois je veux dire genre qu'il me plaît voilà c'est la base c'est hyper subjectif de dire qu'il soit beau mais beau comment un mec il peut être hyper canon et toi tu le trouves moche moi la beauté vraiment c'est je sais pas moi c'est mes yeux tu peux être vraiment moche vraiment et je vais te trouver beau je sais pas pourquoi tout le t'as un truc un tic un un tu veux' je sais pas, tu vas avoir une manie, un truc, un sourire, une, une démarche Moi je vais craquer, je vais fondre, vraiment, moi c'est vraiment les petits détails, hein, les petits détails mmh. qui me font fondre comme Kim mmh. Quoi d'autre ah, Après, après je peux, Ça me rappelle quoi, ça, ton, ton, mec idéal, ouais. -le, ton mec idéal, voilà Décris-le ton mec idéal Les abdos oui. Tu veux qu'ils soient, ouais, costauds Sérieux Oui, je sais pas, je kiffe trop, Je trouve ça trop beau Ouais je c'est vrai que moi je veux pas que mon mec soit maigrichon. <rire> ouais, mais à, à minimum. Mais euh, je, veux, je veux pas Rambo, je veux pas un musclé et tout. Moi ça, c'est pas ce qui m'a. Moi m je veux un musclé. Anne. Un... Non, je te jure. Le que... train. Je veux... Donc, comme je disais, je veux un musclé. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça. sexy. le <rire> Moi je voulais un sportif avant, mais je me dis, mais si même toi, Fridiane, tu fais pas du sport. Qu'est-ce que tu veux un sportif Je sais pas, un minimum ou quoi C'est comme si tu dis, je veux un riche et un pauvre. Euh, qui te dit qu'un pauvre euh, un riche et un une pauvre Tu vois ce que je veux dire ouais. Ouais. Un, un, peu, un peu tracé quand même, pas maigré chaud. Un peu tracé comme ça. Qui soit pas con. Non, vraiment. Qu'ils pas con. Hein. Parce que euh, oh, soit beau et tais-toi, ça marche pas avec moi. Vraiment, soit beau et tais-toi, ça marche pas avec moi. Le train. Vraiment. Mais euh, un peu intelligent. Après, ah, je ne pas que tu sois Einstein. Hein. Je sais pas que tu aies un QI de 365 ou 385. Je ne sais pas combien. Je, tu sais, je veux dire l'alphabet <rire> et compter. Un <rire> <C 'est rire> minimum. Truc Parler. parler un tu vois, vois j'ai pas Des envie de chatteur. Ouais, je t'ai J'aime pas ça. Non, ouais, un minimum de, ouais, ouais, ouais qu'ils soit respectueux, quoi. Voilà, bon, ça, c'est ouais. la base, hein, Ça, c'est la base. Un ah, mec respectueux. Oui, oui, voilà, que tu vois, euh, qui respecte les femmes, que soit chatteur quand même, un minimum. Même si tu dis oui, les belles paroles. Et la tchat, tu vois, qui sache t'aborder, que tu dises, quoi ouais. Euh, ouais, Ça. <rire> Après, être honnête aussi. Hein, tu me dis pas mentir, hein. pas être mythomane parce que là, ça va pas le faire. Ça, c'est de la folle, hein? Hein Murphy. Quoi L'accent Comment c'est l'accent marseillais Moi, je sais pas faire l'accent marseillais mon frère. Continue excusez <rire> okay. Disons les mecs, ne soyez pas juste beaux, soyez grands, soyez sérieux soyez honnêtes, honnêtes, honnêtes. Il faut être honnête dans la vie, de toute façon, c'est la base pour tout le monde, pas que les mecs. L'honnêteté, ça paye toujours ou pas. Mais, mais voilà, mais en gros, si tu as tous ces critères, tu un... tu nous envoies des messages, tu nous laisses des commentaires et on se capte, quoi. Mais voilà. Euh, pas trop séducteur en plus Parce que, hey, on a celle ouais. là les beaux gosses bon. Les beaux gosses, tu sors avec eux là T'as toutes les nanas qui sont là comme ça là, comme Les, les des mouches des... là Ouais, ouais. c'est vous gros, ouais. hein. on en a fait là, là. Ouais. Donc voilà, cette vidéo est Terminée On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air Et des commentaires. terre ah